Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette petite vidéo flash est tout simplement destinée à vous donner un lien pour pouvoir visionner la totalité des formations que je mets à votre disposition aujourd'hui sur la santé naturelle, sur la santé durable, sur les synergies naturelles qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes comme l'arthrose lombaire, l'arthrose cervicale, les douleurs en général, l'arthrose et les douleurs du genou, étant bien entendu que dans toutes ces vidéos, je ne traite pas les maladies qui nécessitent un traitement chirurgical ou médical. Je parle de toutes ces maladies chroniques qui sont peu ou pas soignées car on les considère comme banales. L'arthrose est considérée comme banale jusqu'au jour où vous êtes complètement bloqué, paralysé et qu'il faut mettre une prothèse. Et bien moi, je dis que non, il faut agir le plus tôt possible. Et il faut débanaliser cette affection qui handicape 10% de la population mondiale. C'est un chiffre considérable. Voilà, donc si vous souffrez d'arthrose cervicale, d'arthrose lombaire, D'abord, je vous explique d'où ça peut venir, comment il faut euh, étudier la question et réagir, et surtout tout ce que vous pouvez faire vous-même pour améliorer la situation, que ce soit au niveau gymnastique, au niveau gestion du stress, qu'au niveau des plantes, qu'au niveau des huiles essentielles, qu'au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire. Voilà. Ensuite, comme formation, je propose encore une formation sur l'aromathérapie du bien-être. Donc l'aromathérapie du bien-être, tout le monde devrait la connaître parce que ce sont des produits merveilleux à condition de savoir les utiliser. Donc je fais une petite formation, courte mais efficace, qui vous explique tout ce que vous avez à savoir. Voilà c'est tout, donc cliquez sur le lien, vous avez donc mes programmes, vous avez des petites vidéos explicatives sur chacune de ces euh, formations et vous avez, si vous allez voir mon programme, vous avez en plus un cadeau pour chacune de mes formations. Alors, vous voyez, ça vaut la peine d'aller voir. Et puis, si ça vous intéresse, eh bien, je vous suis sur une formation en fonction de vos besoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.